et maintenant je passe la parole à euh, Tidiane euh, Gadio qui a une riche euh, expérience euh, africaine, chère Tidiane Merci, merci beaucoup Thierry euh, Moi je voulais parler de la place et, et du rôle de l'Afrique dans la géopolitique mondiale je trouve que on a fait beaucoup d'efforts à, à la World Policy Conference cette année on a eu et une plénière et un atelier, c'est très bien. Mais euh, comme disait l'autre, on peut encore mieux faire, pour plusieurs raisons. Euh, parlant des illusions, par exemple, euh, je pense que l'Afrique a besoin encore de rêver. Et quand on a besoin de rêver, on a besoin de garder certaines euh, de nos aspirations que d'autres vont présenter comme des illusions. Au début des années 2000, avec l'avènement de l'Union africaine, euh, beaucoup pensaient que l'Afrique allait rejoindre le peloton euh, des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine, le Brésil. Et que donc l'Afrique aurait une chance de faire partie de ce qu'on appelait les World Global Players, les acteurs mondiaux importants. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On est allé de crise en crise. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, par exemple, à l'époque, j'avais critiqué mes amis de l'administration Obama. Quand Obama avait décidé, de déplacer ces grands navires de guerre et tout, en dehors de l'Atlantique, parce que pour lui, l'Atlantique n'était plus vraiment l'enjeu. Il voulait se déplacer vers le Pacifique. Et j'ai fait passer des messages à son National Security Council qu'ils étaient en train de commettre une grosse erreur parce que l'Afrique va garder son poids dans ce monde, même si elle n'aura pas son rôle immédiatement. Et je leur ai dit que là-bas, vous allez vous occuper des Chinois et vous allez rencontrer en chemin les Chinois qui, eux, vont vers l'Afrique. Et donc, ça va être une contradiction pour vous. Vous avez besoin d'améliorer votre coopération avec l'Afrique, votre respect pour l'Atlantique la euh, et pour le continent africain. Le deuxième point qui me semble absolument important, euh, je pense qu'il faut se de défaire des leurs plutôt que des illusions. Les leurs, c'est qu'on euh, a fait croire aux Africains qu'ils étaient indépendants et souverains. Et ils ont joué cette carte. L'Union africaine est une union de pays indépendants et souverains. Moi, je suis pour des pays souverain mais interdépendants et qui accepte l'interdépendance. La conséquence, c'est que nous n'avons pas fait avancer l'unité africaine. Nous nous sommes retrouvés dans énormément de problèmes et une bataille qui me semble tellement simple qui fait que les jeunesses africaines sont révoltées un peu partout euh, contre ce qu'on a appelé le, la, la, la, la souveraineté, l'indépendance. Ils, ils nient tout, ils dénoncent tout aujourd'hui. Euh, parce que comment 1,3 milliard d'habitants dans 54 États membres du, euh, des Nations unies, avec en plus l'aveu ou la reconnaissance que 70 de l'agenda du Conseil de sécurité porte sur l'Afrique et les crises africaines, les questions africaines. Comment peut-on encore concevoir que l'Afrique n'est pas un siège de membre permanent au Conseil de sécurité Là où on discute de l'Afrique et de son destin, et l'Afrique n'a aucun pouvoir sinon d'être un membre, d'avoir mem euh, quelques membres non permanents. Je pense qu'il faut le changer rapidement au risque de perdre le système des Nations Unies que nous avons aujourd'hui. Il y a une lame de fond qui se dessine dans le continent pour dire que si on ne nous accorde pas notre siège de membre permanent, il faudrait ou se retirer ou réorganiser, demander qu'on réorganise un nouveau système mondial parce que celui-là ne fera pas notre affaire. Et c'est une demande qui me semble euh, assez légitime. Donc, de ce point de vue, je salue le fait que notre conférence, qui est une des conférences les plus importantes, je pense, dans le monde sur les questions de politique étrangère, et de géopolitique, ait donné cette place à l'Afrique cette fois-ci. Mais ajoutons encore un peu plus, je pense que les femmes, et les femmes africaines en particulier, devraient être présentes. Il y a une grande intellectuelle tanzanienne qui a dit quelque chose de magnifique. Je vous mettrai en contact avec elle parce qu'on l'invite un peu partout dans le monde pour s'expliquer. Elle dit que si vous voulez que le travail soit fait, il faut le confier aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, il faut le confier aux hommes. Et je pense que euh, cette problématique est extrêmement importante, ce qui fait que si on avait beaucoup plus de femmes, je ne dis pas une majorité, mais en tout cas un grand nombre de femmes, qui contribuent à nos débats. Bon, tout le monde va descendre, on amène <rire> cinq femmes. Tout de suite, et puis je descendrai <rire> le premier. Alors, l'autre point sur lequel je, je voulais insister, c'est que, véritablement tous ceux qui sont ici, les experts et tout le monde, doivent soutenir cette bataille de l'Afrique pour avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Alors, Joe Biden est allé plus vite que la musique parce que lui propose carrément qu'on donne ce siège à l'Union africaine. Je trouve que ça, ça pose un sérieux problème. L'Union africaine, ne va pas représenter un pays ou deux pays ou trois, va représenter tous les Africains. Imaginez toujours qu'il faille bâtir un consensus en 54 pays pour aller donner notre point de vue aux Nations Unies. Deuxièmement, ça veut dire que l'Union européenne, on commence à faire entrer des entités comme l'Union africaine, l'ASEAN, l'Union européenne, on ne s'en sort plus. Les raisons qui ont fait que la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis peuvent s'asseoir comme cinq membres permanents dans une organisation qui a besoin d'être réformée, ces mêmes raisons font que l'Afrique doit pouvoir désigner un pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, quel que soit le pays, pour représenter la bannière de l'Afrique et travailler sous un mandat de l'Union africaine. Mais on n'a pas besoin d'amener toute une organisation pour changer la donne ou on réforme ou on ne réforme pas. Dernier point qui me semble extrêmement important, qu'on doit discuter davantage, le monde entier semble sous-estimer la gravité de la crise sécuritaire en Afrique. 2 200 attaques terroristes en 2021. Euh, 000, près de 10 000 morts. Et on nous révèle récemment qu'au Nigeria, de 2009 à aujourd'hui, on a 40 000 victimes du terrorisme. 40 000. Alors, comme disaient les autres, Black, black Lives Matter, matter. est-ce que Black African Lives Matter aussi Parce que 40 000 morts, c'est une hécatombe. Le Burkina Faso, leur président a informé le monde et informé ses compatriotes qu'ils ont presque perdu leur territoire. Il dit, est-ce que vous savez que nous avons perdu notre territoire Donc quand les djihadistes de, du sud de l'Algérie descendent jusqu'à Cabo Delgado, font ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique, est-ce que le monde a pris suffisamment conscience Et des djihadistes qui maintenant nous combattent avec des drones Où est-ce qu'ils trouvent leur financement Qui leur donne ces moyens d'aller acheter des drones et sans aucune traçabilité leur permet de venir commettre un début de génocide contre les Africains. En dehors du génocide culturel, il y a trop de victimes, il y a trop de morts. Donc le monde, et en commençant par l'Afrique, tout le monde sait que ma critique porte d'abord sur l'Afrique et les dirigeants africains. Parce que quand vous avez un problème, n'attendez pas que le reste du monde se mobilise pour vous aider. Allez vous-même vous, vous organiser, vous mutualisez vos forces, et allez au combat, et les autres seront plus heureux de venir voir. Dernier point, on a une donnée nouvelle, c'est la présence de la Russie en Afrique. Et qui est en train, avec son système des influenceurs et tout ça, de battre le pion, le damer le pion à tout le monde, à la France, à l'Occident et aux états africains. Nous, On se réveille, on réalise que nos jeunes sont maintenant sous l'emprise euh, d'influenceurs russes qui leur font dire n'importe quoi, qui leur font faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas aller négocier une nouvelle tutelle, pour venir se débarrasser de l'ancienne tutelle. Le panafricanisme, c'est que les Africains soient au cœur des politiques africaines et puissent défendre leur continent. Merci. Merci. Merci, Merci Tadio et félicitations. Euh, 7 minutes et 25 secondes. Bravo. Donc, euh, Marc, et, et si vous arrivez à 7 minutes, ça donnera une chances que euh, je, je pense surtout à, à, à mon ami... Euh, fatale là, hein, que je taquine et que je salue. Bon, alors, euh, sur le fond, il y, y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, euh, Tadio, on, on te connaît aussi comme un militant du pan-africanisme dans le meilleur sens du terme. Je crois quand même qu'à certains égards, tu es euh, pas mal du côté euh, idéaliste. Euh, et donc, trois brèves remarques. Hein. Sur la réforme du Conseil de sécurité, euh, euh, il suffit de discuter avec n'importe quel euh, spécialiste du droit international euh, et de euh, coupler ça avec un certain réalisme politique pour voir qu'une réforme, de, de, de, réforme des Nations unies, de la charte, dans le sens que tu viens de dire, est à peu près impossible dans, dans l'avenir prévisible. Alors, On peut le déplorer, mais c'est... Aussi impossible que de voir le fauteuil sur lequel est assis Riyad Tabet au premier rang se soulever tout seul. Alors je crois qu'il faut quand même être conscient de ça. Et je, je, je, et, et, et, et je crois que c'est une question d'ailleurs qu'on pourra se poser une, une autre fois. Peut-être faut-il passer par une grande, grande crise pour arriver au, au, au, à une réforme de la charte. Alors je crois qu'il faut <rire> être conscient de ça. Bon. Deuxièmement, tu as parlé de, des États qui veulent être souverains, ce qui est totalement légitime et ce qui est d'ailleurs une caractéristique fondamentale du droit international. Et être souverain, c'est avoir la capacité juridique d'être maître de ses décisions. Ça ne veut pas dire qu'on l'est effectivement, c'est on a l'avoir capacité juridique, pas forcément la capacité réelle. Et il faut distinguer entre... Être souverain, et le souverainisme, qui est une doctrine, qui est en quelque sorte le refus de l'interdépendance, qui est le refus des conséquences de délégation, on peut dire, de, de souveraineté. Alors ça, c'est un point, je crois, qui mérite aussi, pour d'autres euh, fois, une, une réflexion euh, euh, approfondie. Euh, enfin, euh, tu as souligné euh, l'importance de la question sécuritaire, le terrorisme, et je pensais à ce que nous disait hier le à noir gargache, n'est-ce pas, dans son principe premier de la politique étrangère des Émirats arabes unis, qui d'ailleurs est le principe premier de toute politique étrangère de tout État, c'est euh, d'assurer la prospérité et la sécurité de l'État, et ceci dans le cadre d'un certain nombre de valeurs euh, qui, euh, et de principes qui caractérisent l'État en question. Voilà. Et euh, de ce point de vue-là, en effet, la question sécuritaire en Afrique est une question absolument majeure qu'il faudra sans doute qu'on traite de façon plus approfondie dans les prochaines éditions de cette WPC. Merci, Tadio. Et la...